Règle numéro 4. Créer votre expertise. Créer sa propre expertise signifie explorer une activité utile que personne d'autre n'a repérée. Ce n'est pas forcément compliqué. Il peut s'agir de savoir écrire des rapports bien documentés, bien construits et clairs, de savoir quelque chose d'autre que personne ne sait, d'organiser les tours de service du personnel par exemple, d'établir des budgets ou de comprendre le système comme personne. Assurez-vous cependant de ne pas vous rendre indispensable ou cette règle se retournera contre vous. Se créer un savoir-faire unique vous conduira souvent en dehors de la gamme normale des activités de bureau. Cela vous distingue de la bande et vous confère de l'indépendance et vous valorise. Bien entendu, assurez-vous toujours que votre travail ait été achevé en temps voulu et qu'il soit bien fait. Cela signifie aussi que vous vous ferez remarquer par des personnes autres que votre patron. Les patrons des autres donc. Ces patrons se réunissent et parlent. S'il mentionne votre nom, ce sera en bien. Votre patron pourra difficilement ne pas vous promouvoir s'il veut gagner l'approbation de ses pairs. En somme, si les autres patrons estiment que ce serait une bonne idée de vous promouvoir, votre patron ne pourra qu'être d'accord.